Et eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est parti rouler du blé tendre. Deux parcelles qui avaient été semées, une le 16 derrière moi et l'autre le 29 décembre. Il y a un petit problème, il y a des manques de pieds et la terre est soufflée. Là, c'est un, un sort d'agile en calcaire, mais c'est plus gros. Et il y a un petit problème, ça ne veut pas se rappuyer. Et comme on avait semé sur le labour, vu toute la pluie qu'il y a eu et pour euh, gérer ce problème d'oiseaux parce que les oiseaux ont détruit environ euh, je vais dire 10% des pieds je vais vous montrer comment ça se passe euh, tout à l'heure euh, voilà le rouleau que j'utilise bon, vous allez me dire euh, 6m30 pour le 956 ça va aller mais le problème euh, c'est que pas prendre le 743 pour euh, le, les roues sont, sont plus larges en fait du 956, ça permet de, de moins tasser cela dans les passages de traitement. Là, vous voyez, c'est avec le 743 ça tasse beaucoup plus et c'est moins large et ça fatiguerait un peu le blé. Alors là, euh, moi, c'est un Eva. Euh, que je trouve pas très pas très déconnant parce que c'est des c'est les euh, doux là vous allez voir la différence. Bon là vous voyez on a mis de l'engrais de fond là du phosphate. Seul blé il euh, ya même des il même des lapins maintenant qui mangent le le blé. Je sais pas si assis ah, Je vais vous retrouver là. Là c'était un pied de blé qui avait été mal recouvert. Et l'oiseau, euh, l'allouette ou je sais pas quoi. Ils ont juste mangé le grain et laissé les feuilles et vous voyez, ça a desséché. Dans le coup, il manque des pieds. Euh, là, ça a été désherbé il y a il y a 15 jours, ouais, maintenant. Vous voyez les les véroniques, là il y avait un coquelicot. Et des régras je sais pas si je vous en trouver des régras des régras euh, ah il si, là un régras j'espère que ça va les faire parce que aussi oh, ça a l'air de l'avoir un peu fatigué bon 15 jours après on peut pas avoir l'efficacité et là j'en profite pour rouler vous voyez c'est assez ressuyé bon le dessous et encore humide, mais dans des terres comme ça, bon, vous voyez, il y a beaucoup de cailloux. Il y a certains rangs là, qui ont été plus mangés que d'autres, je sais pas pourquoi. Et je vais vous montrer quand c'est roulotté. Là vous voyez ce que ça donne. Ça rappuie le sol. On va essayer de favoriser le talage. Vous voyez, hein, ça, ça coupe passe un peu les feuilles mais moins qu'un qu'un rouleau cranté je vais vous laisser sur des petites prises de vue euh, du travail et moi je vous dis à bientôt